Hello Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Carrion de Rainbow Rowell. Euh, alors Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Carrion est un livre un peu particulier. Euh, Rainbow Rowell a d'abord écrit Fangirl, qui est l'histoire de Kat, une jeune étudiante qui euh, se sent un peu larguée dans sa nouvelle vie d'étudiante. Euh, mais par contre, elle est une, une auteure de fanfic euh, assez renommée sur Internet sur la série de sept bouquins euh, de Simon Snow. Alors des fanfics, ce sont des textes écrits par des fans sur internet autour d'une série télé, d'un roman, euh, ou, euh, ou de chanteurs, enfin ça peut être absolument n'importe quoi. Donc Simon Snow, selon une ancienne prophétie, euh, est l'élu, le sorcier le plus puissant euh, de, de tous les temps. Qui ignorait toutes ses origines jusqu'à ce que euh, le grand mage euh, qui est le directeur de Watford, la plus grande école de, de sorcellerie, vienne le récupérer euh, de l'orphelinat pour euh, commencer son éducation. Il va y rencontrer Pénélope, une jeune sorcière surdouée qui va l'aider dans ses aventures. Vous voyez où je veux en venir là ou pas euh, il, euh, il doit faire face chaque année aux attaques du humdrum euh, qui est un, un mage démoniaque, qu'il a pris pour cible principale euh, et son ennemi juré à l'école, euh, Baz, vient d'une famille de sorciers très renommée et il passe, selon toute vraisemblance, euh, la plupart de son temps euh, à euh, comploter contre Simon. Ça vous rappelle quelque chose et eh bien c'est normal euh, l'univers de simon est évidemment inspiré par euh, celui de harry potter euh, mais attention la série harry potter existe dans le monde de Kat, donc ce n'est pas une parodie euh, c'est une réécriture du mythe euh, une œuvre à part qui euh, montre une, une lumière différente sur sur l'univers d'harry potter c'est assez intéressant quand on quand on lit les, les deux en parallèle évidemment euh, donc ce qui nous emmène à qui est en fait la fanfic de Kat. Est-ce que vous suivez euh, Donc ça se situe entre le livre 6 et le livre 7 de la série de Simon Snow. C'est là où on voit tout le talent de Rainbow Rowell, parce que euh, même si on sait qu'on arrive au milieu d'une histoire commencée sans nous, avec euh, des personnages et des aventures euh, qui, qui sont en cours d'évolution, on ne se sent jamais perdu, et on a même l'impression, au fur et à mesure des aventures, qu'on euh, on a suivi Simon depuis son entrée à Watford. Donc c'est un incroyable roman, euh, chaque personnage a le droit à son ou ses chapitres où il peut raconter sa version de l'histoire. Euh, les, les thèmes euh, sont, sont peut-être un peu plus matures que dans Harry Potter. Euh, les personnages sont moins manichéens, euh, moins unidimensionnels. Euh, et, et voilà, j'adore aussi la façon dont, dont, dont la magie est représentée, dont les, forces, dont les sorts sont invoqués. Euh, je vous laisse le découvrir parce que c'est à la fois hyper original et super drôle je suis d'ailleurs assez curieuse de savoir comment ils vont faire pour le transcrire en français euh, donc, euh, donc voilà je peux aussi parler du chapitre 61 qui m'a laissé émotionnellement instable pendant plusieurs mois euh, et une petite précision j'ai commencé par lire Carion avant de lire fangirl euh, donc ici il n'y a vraiment pas de règles vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre lire l'un ou l'autre ce que je ne vous conseille pas parce que les deux sont vraiment très bien euh, et puis voilà je crois que j'en ai fini avec euh, Carion avec donc euh, je vous laisse et la prochaine fois j'essaierai de parler d'autre chose qu'un sorcier à lunettes mais je ne promets rien, A bientôt, bye